Bonjour à tous, je m'appelle Anthony, je travaille au service marketing chez celle -ci, et aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'une de nos connexions avec l'un de nos partenaires, GetCanti. GetCanti, c'est la possibilité de générer des leads qualifiés pour votre CRM celle -ci. Imaginez pouvoir identifier la totalité des visiteurs de votre site internet avec la possibilité dans GetCanti, de choisir une cible, un persona. Ces visiteurs cibles vont être automatiquement implémenter à votre CRM celle-ci. La connexion entre nos deux solutions est extrêmement simple. Il vous suffit de venir en haut à droite de votre interface GetQuanty, d'aller dans Administration, vous allez pouvoir choisir celle-ci en tant que CRM, ensuite renseigner votre adresse mail de connexion celle-ci ainsi que votre mot de passe. Et la connexion va automatiquement se faire avec votre CRM. Les contacts correspondants à cette cible vont être implémentés de façon totalement automatique à votre CRM. La fiche client va être remplie et ce lien entre nos deux solutions est bidirectionnel. Ce qui veut dire que celle-ci va également envoyer des informations dans votre compte GetQuanty. Quand un contact est prospect ou client, ce lien va vous permettre d'alimenter en lead qualifié votre équipe commerciale. Et vous allez bien sûr pouvoir dans GetQuanty créer plusieurs cibles, plusieurs personnes à différents. Pour pourquoi pas les attribuer à différents commerciaux. Vos commerciaux vont pouvoir communiquer auprès de prospects tout en ayant déjà un historique et une qualification très complète. Quelles pages ont-ils visitées? Quand et combien de fois? C'est tout simplement la possibilité de tirer le meilleur parti de votre site internet.